Bonjour Aujourd'hui je suis dans mon atelier où je fais de la peinture mais aussi je fais de la couture. Je suis en train de faire une nappe pour mettre sur la table pour faire des spectacles avec les enfants. Donc euh, pour faire cette nappe J'ai eu besoin de différentes sortes de tissus. Des tissus, du blanc, du orange, du rose. J'utilise aussi de la laine, du fil, des épingles les épingles pour tenir le tissu et des aiguilles. Les aiguilles pour coudre. C'est avec une aiguille et du fil que je couds. Je couds. Et j'ai aussi besoin des ciseaux. Sur ma nappe, il y a un arbre, un arbre, des fleurs. Là, j'ai utilisé de la dentelle, de la dentelle. Et là, ce sont les petits points que j'ai faits. J'ai cousu la dentelle. Il y a aussi des champignons. Ici, j'ai mis de la laine. J'ai cousu de la laine avec des petits points. Voilà. Et ici, c'est le chemin. Ici... Un animal va pouvoir se cacher. Il y a une poche. Et maintenant, je vais continuer de coudre le chemin. Là, je couche, je fais un point. Un point. L'aiguille, le fil, je plante l'aiguille dans le tissu. L'aiguille ressort du tissu. Voilà, des petits points pour coudre le tissu.